Oh bonjour, alors Vivien il paraît que tu vas faire une pièce, oh tu, tu vas jouer demain au oh, j'ai un collection, oh trop bien, alors toujours Allez au tutorium de Chaponneau. De 12 à 12h30 et à 19h30. Oh, alors j'ai appris qu'il y a un interprète en langue des signes. Oh, trop bien, parce que moi, j'adore la langue des signes. Et puis, il y aura un sous-titrage mobile. Ah, le public découvrira ça avec l'accueil. Oh, trop bien. Alors, tu si sais, j'ai bien compris, la pièce, et tu, tu apportes plusieurs regards. En plus, tu me joues. Oh, trop bien, je suis content. Alors, je te dis à demain. oh pourquoi Au revoir.